Tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, on fait la review 254. Aujourd'hui, je vous présente un produit que je me suis procuré euh, chez Shopper Drug Mart, le pharma prix à l'extérieur du Québec. Un de mes deux fournisseurs autorisés pour euh, les produits médicaux. Donc, euh, j'ai acheté un Broken Coast, euh, c'est un contenant là, de 5 grammes, euh, c'est un Galliano. Euh, pourtant, le Galliano, c'est pas vraiment un produit là qui me fait triper Puis en plus que c'est dispendieux. Euh, j'avais déjà fait la review. Si vous voulez la voir, c'est la 126. J'avais fait ça là, le 10 août 2019, donc déjà là plus de un an. Euh, à ma première commande, j'avais 20% de rabais. Euh, c'est très, euh, c'est très drôle. Il y a jamais de 20% de rabais à SQDC. Donc, euh, j'avais pas nécessairement beaucoup de choix non plus. On sait que Shopper Drug Mart a beaucoup de fournisseurs. C'est pour ça que ça m'a attiré puis c'est pour ça que je me suis euh, abonné à, à eux. Et le deuxième fournisseur que je me suis abonné, c'est Cana Canafarm Cana Farm, là, euh, il donne beaucoup d'informations sur les terpènes. Je trouve ça plus intéressant. Et puis, il n'y a pas ça à la SQDC, Cana Farm. Donc, je me suis dit, ça va me donner... Euh, plus de nouveaux produits. Et puis pour Shopper Drug Mart, écoutez, le PharmaPrix, euh, à l'extérieur du Québec, il euh, n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait vraiment, vraiment pas grand-chose. Je me suis retrouvé avec le Galliano, euh, 20% de rabais. Et puis là, on se demande 20% de rabais. Euh, c est, c est, ils font tout de l'argent? Comment ça fonctionne? Le cannabis, il y a un an. 12 décembre, 24 décembre 2019, 24 décembre 2019, donc euh, dans deux mois ça va avoir un an, donc euh, j'imagine que Broken Coast euh, a vendu du Galliano à -Prix à Rabaisse, sachant très bien qu'il y avait déjà plus, plus de six mois de date, donc euh, peut-être que PharmaPrix, là ils ont peut-être pas des produits là vraiment super frais là, si on veut vraiment un produit frais de Broken Coast. Je vous suggère de commander avec Broken Coast si vous avez euh, la possibilité avec le médical. Sinon, de vous tourner vers la SQDC. Et puis, si on regarde là, quelques chiffres de certaines compagnies dans leurs états financiers, les gens se retournent vers le récréatif. Les gens qui ont des permis médicaux se retournent vers la SQDC. Plus de choix. Plus de choix. Euh, vraiment, vraiment, là, euh, vraiment beaucoup plus de choix. Même moi-même, euh, je commande du ChemDog de euh, Souvenir, je commande du Pink -couch de Sandra Fael. C'est pas ce que je pensais. Je pensais euh, vraiment euh, ralentir beaucoup la SQDC pour me concentrer sur les produits médicinales. Mais je vais vous le dire, là, je vais juste ach acheter mon huile de CBD. Euh, je vous présenterai les huiles de CBD que je me suis procuré dans une prochaine vidéo. Euh, J'utilise vraiment là, euh, de l'huile de CBD sans THC et j'adore ça. Donc ici, on va ouvrir ça immédiatement. Un Galliano. Euh, je suis un petit peu euh, surpris là, de ne pas avoir aimé le Galliano dans la vidéo euh, 126. Pourtant, je dis que c'est citronné avec un petit goût terreux. Donc, je ne pas ça vraiment super désagréable. 5 grammes, est-ce qu'il y a un beau VEDA? Y a t -il un boost? Le savez-vous? Mais non. Mais non. C'est bloqué quand c'est des professionnels. Tu comprends-tu? C'est ça. Ces sauts de sécurité-là sont vraiment hermétiques. dégueulasse que ça. Encore une fois, là, c'est euh, mon adoré, pas superbe. Donc, euh, oh, des grosses cocottes. Oh, elle Même pas besoin de lunettes, là. Puis tu vois que, ouf, c'est vraiment incroyable. <rire> Mais tu sais quoi? C'est comme, euh, hey, c'est beau comme ça. Ça ressemble à souvenir. Souvenir, c'est fort, hein. C'est comme du velours, un hein? géant. C'est comme du souvenir géant. Hey, souvenir, c'est incroyable. c'est incroyable, C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Ne euh... pas, c'est pas un 3.5 que juste un 5 grammes, là. Ah, man, c'est super beau. Super beau. Écoute, euh, je la avec mon odorat. J'arrête la vidéo. Je vais euh, zoomer ça. Je vais avoir le temps de respirer un petit peu plus. Et puis, on va enrouler un très bientôt. On regarde ça de plus près à la caméra. Et voilà, on est avec le Galliano de Broken Coast. Regardez les foxtails. Hein, les foxtails. C'est tous les, les, les bouts là. La cocotte n'est pas uniforme. Elle n'est pas toute ronde. Oh, c'est beau. C'est spécial. Euh, vous avez jamais eu du Broken Coast? Écoutez, ça sent à. Ça sent à du souvenir. Manger, hein? Et moi là, je, je donne beaucoup de points à souvenir, là. C'est vraiment incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert un Broken Coast. Non, c'est vraiment incroyable! C'est vraiment incroyable! Ok, j'arrête de niaiser là. Je Vous irez sur mon Instagram. Weed Indicoman. Pour avoir des photos là, du Galliano de Broken Coast. Il y a quand même un an. Là, ce cannabis. On est de retour avec le Galliano de Broken Coast. Produit de 19.9% de THC. Possibilité entre 15 et 21. 46 dollars et 30 sous. terpène dominante limonène. Ensuite, on a le myrcène, Pourtant, limonène Myrcène, j'aime le combo. Euh, j'ai vraiment tenté de le sentir le mieux que je pouvais. Euh, citron avec un peu terreux. Et puis, j'ai pas trouvé ça trop trop dégueulasse là, euh, comme ça. Donc, en le fumant, est-ce que je vais découvrir quelque chose de pas trop bon? Quand je regarde la vidéo 126, la review 126 sur le Galliano. Euh, c'est ce que je dis, limonène euh, citronné terreux. Goûte le plastique un peu, man. Ça sent rien. C'est ça que j'avais le goût de te dire. Là. Je sais pas s'ils ont eu chaud. Je sais pas si c'est mon arôme de euh, Corona. Comme je disais à la vidéo 126, je ne serai pas dessus, je ne comprends pas pourquoi. Euh, les terpènes, limonène, myrcène, cariophyllène, pinène, humulène. On sait que le limonène, là, ça donne un petit peu, là, euh, c'est un peu énergétique. <coughs> le limonène, c'est une terpène. Euh, de cannabis aromatique produit dans les glandes risineuses de la fleur. Si on isole ça, on peut retrouver ça dans les fruits, les agrumes, les produits cosmétiques et les produits nettoyants. Les terpènes sont des œufs parfumées secrétés aux côtés de cannabinoïdes comme le THC, le CBD. Et ces terpènes non seulement déterminent l'odeur d'une variété de cannabis, ils peuvent aussi modifier ces effets. Donc, le limonène avec le THC, le limonène avec les autres cannabinoïdes, c'est tout ça qui fait le travail. Si vous prenez un cannabis de 20% avec un autre cannabis de 20%, pourquoi les, les deux bossent différemment? C'est à cause des terpènes et des autres cannabinoïdes. Et de toutes les terpènes, pas juste le limonène. Il y a un petit goût que j'aime pas. Hein. C'est plus que citronné euh, terreux. Il y a un petit goût que j'aime pas. C'est. C'est je... un... un goût que j'ai jamais connu vraiment. <coughs> je sais pas si c'est le plastique ou.. Euh... C'est quoi la terpène que je connais le moins ici, là? Humulène. Pourtant c'est la cinquième. Je suis un peu surpris, là, euh, quand même, ça fait un an là, de la vidéo 126. Quand je viens de revoir Limonène-Mersenne, je me suis dit, voyons donc, Limonène-Mersenne, j'aime pratiquement toujours ça. Mais, euh, j'étais toujours surpris aussi de dire aux gens, Ah moi c'est le Rockstone, j'aime le Rockstone de Broken Coast. J'aime pas les autres arômes de Broken Coast, mais c'est les meilleures qualités. Meilleures qualités. J'ai acheté le Galliano, puis je vous ai aussi j'ai acheté le Quadra, et puis j'ai hâte de le réessayer, le Quadra, mais je vous le dis, là, je ne le rachèterai plus le Galliano, je ne le rachèterai plus à 46 étranges, je ne le rachèterai plus jamais de ma vie, euh, pas parce que c'est pas une bonne qualité, parce qu'on a beaucoup de choix maintenant à la SQDC, je suis vraiment content euh, de, de, de rentrer dans une SQDC et de ne pas être obligé d'acheter un produit à 46 et 30 pour avoir quelque chose de, de qualité euh, je ne vous dis pas que sur euh, je me compare souvent là, aux 3.5 grammes, là, il y en a environ 134 présentement euh, quand, quand je fais ma sélection là, euh, à la SQDC sur euh, internet je coche, hein, vous pouvez cocher là, les terpènes dominants, vous pouvez cocher le format mais moi je, calcule, je coche le format 3.5 euh, ça ne m'intéresse pas d'acheter des 28 grammes, on sait que la plupart des 28 grammes, euh, c'est des produits mélangés, donc toujours des sacs à surprise. Euh, je ne suis plus intéressé à ça, je n'ai pas les moyens de payer des 28 grammes sacs à surprise. Donc, euh, je ne sais pas ce que je m'en allais avec ça, mais euh, je suis un peu surpris que le galiano, je ne l'aime pas. J'ai encore le, le, le même goût que l'année passée. Euh, c'est vraiment le rockstone pour moi là, de Broken Coast. On va réessayer le quadra bientôt, là, dans quelques jours, quelques semaines. Mais euh, un peu déçu des arômes de Broken Coast en général. Encore une fois, je le répète pour la dernière fois dans cette vidéo, c'est quand même la meilleure qualité de toute la SQDC de Broken Coast. C'est la meilleure qualité de toute la SQDC. Mais à cause des arômes, moi maintenant, je vais commencer vraiment à passer mon tour et euh, je vais prendre d'autres produits. Euh, Qu'on parle de grill. Il euh, y a quelques produits aussi de top leaf. Qui des bonnes arômes. Non, clairement... Euh... C'est pas juste citron euh, si terreux, là. Ouais. Moi, je vais mettre le cariofilène là-dedans encore une fois. C'est tout, tout le temps de sa faute. Je vais mettre toujours ça sur le dos du cariofilane. Euh, parce que myrcène, ça veut dire terreux. Euh, mais c'est plus que... C'est pas juste ça, là. Euh, On a 5 grammes à fumer. Non, je le dis, je, je, je comprends qu'elle qualité. Ça gèle... Euh, c'est pas un, un, un, un euh, C'est pas un indica là. C'est vraiment cérébral Euh. euh je te fais une grimace parce que c'est. Je, je savais pas. Je savais pas que c'était un 7 plus qu'un Indica. Et puis. De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais aucun choix là à faire ma prix. Je te dis, on avait 50 compagnies, man. 50 compagnies! Mais il y en avait 35 compagnies. Qui n'ont même pas un seul produit. Puis sur les 15, produits, les 15 compagnies qui ont, je te parle de Pharmaprix, là, en droit du Québec, là, quand tu as la possibilité avec le médical. Mais sur les 15 compagnies, tu as EXO. Tu as des compagnies que tu connais déjà. Tu comprends-tu? Je ne commençais pas à acheter du EXO médicinal quand que je connais EXO aussi. Tu comprends-tu? Même s'il y a des petites variantes. Mais là, moi je la vois pas vraiment en entre le 5 grammes ici et les 3.5 grammes de la SQDC. C'est pour ça que moi, je, pourquoi je me concentre à la tête, j'ai plus de 20% de rabelle. C'est prix régulier, je pense que c'est le même prix à peu près que la SQDC. faudrait que je regarde, parce qu'avec les 5 grammes c'est pas 46, et 30. Tu comprends-tu? Euh, faut garder la date, la date, mais tu sais ça fait un an. L'humidité est bonne, risineux, ça me connaît sur le doigt, Alors, je l'ai fait. Mais, ça goûtait un petit peu le plastique, tu comprends-tu? Ça fait un an, dit coronavirus, euh, ça fait un mois là, que je ne lis plus le coronavirus, il me reste un autre mois, et puis euh, j'espère sincèrement, là, ça va faire deux mois, puis il paraît, deux mois il paraît que l'odorat revient à 100%, donc j'espère que je ne serai pas une exception, là, puis ça ne va pas durer plus longtemps. Euh, J'ai comme un genre de pince-nez sur le nez, mon homme. là, C'est fatigant, mon gars. Je suis capable de respirer. De sentir. Pas à 100%. Hein? Pas à 100%. C'est pas un là qu'on connaît. C'est un genre de... <coughs> Si j'avais eu la terpène là, euh, Bisabolol, ou euh, une terpène qu'on voit rarement, j'aurais mis ça sur le dos de ça, tu comprends-tu? C'est un genre de petit goût Shark Shock, tu sais, à la fin, un petit genre là, de, <coughs> je l'aime plus bien ben Shark Shock, je pense qu'il n'est même plus disponible. Mais il y en a un autre qui ressemble au Shark Shock, euh, l'imitation de Shark Shock, là je pense que c'est Exo qui font les l'imitation, euh, Shark, non, Shock CBD, en ah, tout cas, peu importe, man. Écoute, là moi, tu le dire, qu'est-ce qui goûte le galliano, là, c'est citronné terreux avec un petit goût dégueulasse à la fin, Que te dit, Chris, man, pourquoi tu fais ça? C'est quoi, tu t'es es un petit scientifique, t'es un master grower, pourquoi t'as caissé une petite touche de tout ça dedans, man? Ah, hey, c'est pas à cause qu'il a, a pas mis une touche, man, c'est à cause des croisements qu'il a fait. Pourquoi t'as fait un croisement avec ce maudit phénotype-là? C'est ça, je veux savoir, man. C'est ça, tu sais. Le Rockstar, il est tellement exceptionnel. T'as-tu fumé le Saturna, toi? Hey, c'est pas tout le monde qui a les goûts comme toi. Ha, <rire> si bon, man. Mais demande-moi, c'est qui qui sont, le Saturna, c'est son préféré. Non, non, non, non, non. Je commence pas à me lire quelle variété que c'est, là. C'est quoi, c'est melon, c'est quoi? C'est quoi ton... C'est quoi, mais le Non, non, c'est correct, je suis là, là. Je suis là, là. Musk, melon, OG. Non, je comprends. Puis là, toi, tu dis, vu que c'est Broken Cause, tu peux pas écrire euh, musk Melon OG. Si ça n'a pas rapport. Ben, ça n'a pas rapport. Oui. Il n'y a pas de OG, melon, musk. Je vois rien là-dedans, man. Je vois absolument rien. Je suis aveuglé. Non, bien déçu de Saturna, man. Ça a été les, le dernier de Broken Coast à rentrer à la C'est le pire. Ougou, Hugo, la qualité là. La qualité là. Mais je pas sûr, man. C'est un gros vendeur là. Euh, Saturna de Broken Coast, là. Euh, C'est. Je suis pas sûr que ça existe dans un an. Là, je pense que ça va être le premier produit Broken Coast à être retiré. Le Saturna de Broken Coast. Euh... On est tout attiré par Musk Melon OG. T'sais. Les OG ont une très bonne réputation. Musk Melon, Melon, j'imagine melon, c'est fruité, j'imagine. Tu t'attends à ça. Tu regardes en bas, arôme naturel, fruité, fruité, OG, OG, diesel, couche, fruité, diesel. Non, mis ça. mis ça. Peut-être encore un esti d'erreur du petit pitaneur de SQDC là. C'est pas. C'est pas. En tout cas. On va me donner une petite idée pour le Galliano pour le top 3 linalol. Limonène. Limonène. Ouais, ouais, ouais. Ben, C'est un petit peu pour ça là, aussi là, que je fais la vidéo du Galliano. Euh, je pas trop sûr là, pour euh, mon top 3 limonène. N'oubliez pas quand je fais un top 3, top 5 par rapport aux terpènes, je vois sur le site de la SQDC et puis que je sélectionne la terpène dominante. Donc euh, c'est vraiment la SQDC qui me donne tous les cannabis avec la terpène dominante limonène. Et puis là, ces temps-ci, je pense qu'il y en a 10. Il y a 10 produits là que la dominance, la terpène dominante, c'est le limonène. Je pense que c'est le, hein, c'est masculin. Je pense que c'est. Euh, c'est une terpène, un myrcène, le myrcène. En tout cas, peut-être que je me mélange. On va arrêter ça là. Je pense que je commence un petit peu à me mélanger. Mais. Euh, tu sais, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup le goût citronné. OK? Mais garoche-toi pas ses le gros. Vous, dépasse pas dans le line-up pour aller t'acheter du Galliano pour t'attirer des problèmes. OK? Fais la line-up en arrière. Reste en arrière. Fais la file d'attente. Mets ton masque. Attends que le gars du gardien... Ben à Montréal, il y a des files d'attente. Un peu. Des fois... Pas toujours, pas toujours. OK. Fait que, dépasse pas dans le line-up pour aller chercher du Galliano. Si tu en veux, attends ton tour, tu vas en avoir. Donne un pouce, écris un commentaire. Va sur mon Instagram, s'il te plaît. Va t'abonner. 1545 abonnés sur Instagram. Weed oui, Indi commande sur Instagram. Photo, is, uh, pas history, story. story. Questionnaire! Tu sais, quand tu réponds à la question, tu te mince, je vois tu gagner, Tu sais, « moi je vote pour ça. Est-ce que le monde vote pareil comme moi? T'es pas curieux? Non, plutôt t'es pas curieux. Non. OK. Alright. On retient de quoi de cette vidéo? T'as pas besoin de dépenser dans le line-up pour te pogner du Galliano. Attends ton tour comme tout le monde, tu vas te noire. Peace.